À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'arraches tes pour toi. Je t'adore, car tu es digne de louange. tu as reçu de ton père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre. Dieu, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Que le Seigneur nous bénisse richement. nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 16. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon loup. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre. Et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne saignent, ils ne moissonnent. Notre Seigneur nous dit, Ne valez-vous pas Que tu nous recommandes, mon Père Saint, parce que nous voulons vraiment faire ce que te plaît à toi et non ce qui nous plaît, Seigneur. Ce soir, rassemblés en ton Saint-Nom, combien nous, nos cœurs à nous brûlent de joie Père saint Dieu, des considérations à ton endroit et soupirant vraiment d'être en ces lieux avec ton peuple qui est ici. Père Tout puissant que nous pouvons voir et tous nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion dans tout le pays, dans différents endroits où ils sont, nous te remercions pour tous ces témoignages que nous recevons, Père, de voir combien ta parole à toi et la cette action « Dans tous ceux que tu as appelés, que tu as attirés, Seigneur. Ah, oh, que ton nom soit béni. Nous ne réalisons pas, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Nous te disons merci parce que vraiment tu as un peuple que tu attires encore jusqu'à ces jours et qui vient de loin comme de près, Seigneur, oh Dieu, qui réellement marcher avec toi et en conformité à ta volonté et à ta parole, Père. » Nous sommes aussi de ceux-là, Bénéme Pâtivisson, qui veulent aussi marcher, Bénéme Pâtivisson, selon ta parole à toi, Père, au oh Dieu, qui veulent réellement obéir, être obéissant et soumis à toi, louange et honor à toi. C'est vrai, nous voulons vraiment considérer et ta parole à toi. Nous voulons réellement observer ce que toi, tu as dit, Père Saint-Dieu, à mettre en pratique ce que tu as commandé, mon Bénéme Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur, et nous sommes à toi parce que nous voulons que tu puisses encore faire ton œuvre à toi, que tu continues ton œuvre dans chacun de nos pères. Merci encore pour tous ces sortes de cantiques que nous avons eu à chanter « Père » qui touche nos corps, qui nous émet nos âmes, Père du Bisson, Dieu, qui nous donne encore la force encore, nous donne encore la marche, mon bénémoine parce que, oh Dieu, ces chants nous parlent, bénémoins, Père Tibissant, Dieu, sur le chemin. Sois béni encore pour tous nos frères et sœurs partout où ils sont, bénémoins, Père Saint-Dieu, qui ont eu aussi à pouvoir chanter et aimer aussi, Père du ce chant des cantiques. Nous te remercions, bénémoins, Père Tubisson Dieu. Tu es vraiment un soutien pour nous et un secours qui ne pourra jamais manquer dans la détresse, Père du Bisson, Dieu. Tu as toujours été présent pour nous et tu le seras toujours, Bénémoine Père Saint-Dieu. Merci vraiment pour ta fidélité, mon Bénémoine Père Tibissant. Louange, honneur et gloire à toi, parce que tu le mérites, notre Dieu. Sois béni et sois glorifié et sois adoré, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur, et notre Dieu, soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous voulons marcher selon sa volonté. Et considérer effectivement aussi ces refaits et aussi témoigner de ce que le Seigneur, notre Dieu, ait fait dans notre vie et continue encore à pouvoir faire jusqu'à ces jours. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, pour que la flamme qu'il a là, disait effectivement dans notre cœur, ses ailes ne puisse pas aller en diminuant, mais plutôt qu'ils puisse aller en montant de plus en plus. Nous prions que le Seigneur puisse davantage allumer ce feu, afin que nous puissions être de ceux-là qui sont bouillants pour le Seigneur, pas qui sont entre, entre les deux, un pied ici, un peu là, mais qui sont réellement dans la position que Dieu le veut, qui soient vraiment dans cet état de pouvoir vraiment être toujours aussi bouillants, aimant le Seigneur, leur Dieu, notre Dieu, de tout leur cœur et de toute leur âme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous remercions Dieu parce qu'il est vivant. Amen. Nous le remercions parce qu'il nous a fait aussi la promesse, oui, que Dieu te bénisse. Il nous a fait la promesse d'être avec nous et tous les jours jusqu'à la fin de temps. Que Dieu te bénisse, Massa. Nous devons réaliser, frères, que nous, sommes, nous ne sommes pas en train de répéter des choses, mais nous remercions Dieu que vraiment nous avons la Bible qui est sa parole et dans laquelle effectivement il nous a vraiment parlé et nous montrant effectivement aussi ce qu'il attend, ce qu'il fait et aussi par sa fidélité manifestant aussi que ce qu'il a eu à pouvoir dire il veille vraiment sur sa parole. Oui, sur ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, devoir arriver et cela arrive. C'est pour ça que cet homme, de Dieu l'apôtre Pierre dit nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur ça c'est vraiment la parole véritable parce que dans un temps comme celui-ci si nous n'avions pas cette parole de Dieu, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir, mais où serions-nous en fait Dans ce monde, effectivement, où aujourd'hui tout est tellement dans le mélange, il y a tellement beaucoup de divinités à gauche, beaucoup de divinités à droite. En fait, on se poserait la question de pouvoir savoir, c'est vrai. Et c'est cela, là cela que le diable aussi a, a saisi l'occasion pour pouvoir aussi mélanger beaucoup de choses en fait de mettre l'homme dans une confusion totale. Parce que cet homme que Dieu a créé, il a mis au plus profond de lui ses désirs de pouvoir recourir au surnaturel, c'est-à-dire à Dieu. L'homme a été créé vraiment. Pour aimer Dieu et pour, pour adorer Dieu, pour servir Dieu en fait. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, c'est vrai, vous le savez, mais c'est important que vous puissiez aussi, qu'on vous rappelle cela aussi dans votre esprit, pour que vous puissiez pas prendre à la légère l'immense grâce que Dieu nous a vraiment accordée. c'est pas un homme. C'est pour ça que il est bon, notre Seigneur. Il nous a même dit que je ne vous laisserai pas au fêlin, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là qui vous conduira dans toute la vérité. Moi, je peux vous égarer. Bien sûr que oui. Mais Dieu a fait en sorte qu'effectivement, qu il veille pour que, même si l'homme commence à pouvoir avoir des divagations à gauche et à droite, mais que son esprit vienne pour garder son peuple, son peuple, toujours dans la vérité. Regardez, frères et sœurs, combien d'abord des religions, combien effectivement aussi des, des divinités qu'on appelle divinités dans différentes religions, des bouddhistes, partout, où vous allez. Vous savez, je vais souvent à Myanmar, effectivement, dans ces pays, c'est un pays bouddhiste. Mais frères et sœurs, vous savez, c est, c est, vous ne vous rendez pas compte si vous ne voyagez pas, mais c'est impressionnant. Des gens qui sont comme vous, qui vivent comme vous, effectivement, qui ont aussi des sentiments humains comme vous, vous êtes effectivement, mais ils vont s'agénuer devant des statues. Hein. Et dans leur vie toute entière, ils servent ces statues-là comme étant des dieux. Depuis leur naissance, effectivement, ils n'ont grandi que ça. Ils ne connaissent que, que ça, effectivement. Et puis, pour eux, ils se disent qu'en plus de cela, ils sont tellement assidus à ces choses. Avec une dévotion. C'est-à-dire qu'une adoration profonde, une, une soumission à une statue. Et à la fin de leur vie, c'est la grande surprise aussi. Parce qu'ils n'auront jamais le salut. Toutes ces privations qui se sont privées sur la terre, effectivement, parce que c'était donc la religion que leur, leur enseignait, les divinités qui leur enseigné effectivement, comme ils les appellent, effectivement, ne servaient plus à rien. Non seulement les bouddhistes, on a toutes ces religions qui sont aussi répandues aussi, que chacun de nous connaît, effectivement, aussi. Ils sont aussi zélés, ils sont vraiment à donner à tout cela dans une aussi dévotion profonde. Mais la fin c'est quoi C'est pour ça que nous devons être reconnaissants à Dieu en fait. Ne prenez jamais à la légère le fait que vous venez, frère. C'est pour ça qu'on dit « on force personne », on va lire la parole de Dieu dans jean Prenez à la légère le fait que vous venez, on ne forcera jamais personne. Et quand je regarde même les gens, quand je parle, lorsque je vois des gens comme on vit, le Seigneur permet qu'on puisse avoir des gens qui viennent, qui discutent de la parole, qui donnent l'impression qu'ils connaissent, on le regarde simplement. Parfois, il est important aussi de ne rien dire. Oui. Et ceux qui s'appellent frères ou soeurs, qui s'élèvent, qui se montrent, qui ont la connaissance. Parfois, il ne faut pas même pas qu'ils disent quelque chose. Laissez-les simplement. Oui, c'est simplement qu'ils puissent arriver à pouvoir dire ce qu'il y pouvoir dire. Et, et puis quand ils auront terminé, je crois qu'ils prendront leur chemin. Il nous est dit aussi dans les scènes Écritures, mais qu'on ne doit pas suivre les discussions inutiles et qu'ils vont porter des querelles. Mais s'ils croient qu'il connaît tellement bien, bien qu'il avance. Sachez certainement une chose, frère et sœur, c'est <rire> reconnaît toujours l'arbre. Dieu te bénisse, mon frère, bénisse. On toujours l'arbre à ses fruits. Ne vous confiez jamais aux feuilles. Mais ce jour, observez les fruits que donne l'arbre. quand vous voyez les fruits, maintenant vous connaissez la sémence. Vous me suivez Amen. Le Seigneur est tellement parfait. Il dit chaque sémence produira selon son espèce. Quand vous voyez les fruits, vous voyez la semence. Dieu est notre père. Il est vraiment bon. Dans Jean au chapitre 6, nous lisons cela. Peut-être qu'on va peut-être un peu lire beaucoup. Très bon. Dans Jean au chapitre 6, je pense que c'est cela. Oui, chapitre 6. nous euh, mm, mm. pouvons lire à partir du verset 41. Pardon. Et cela. Les Juifs murmuraient en son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Verset 42. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph C'est lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu donc du ciel Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai donc au dernier jour. Il est donc écrit dans le prophète. Ils seront tous enseignants des dieux. Ainsi donc, « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient donc à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Tendre Père et souvent. nous voulons te remercier encore pour les bienfaits. Oh, merci pour le psaume qui nous a été lu encore ce soir, mon roi. C'est vrai, ça réjouit vraiment mon cœur Et nos cœurs par son Dieu C'est vrai Oh, que c'est merveilleux de voir combien tu es parfait C'est vrai, David, pouvait venir dire oh, Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption mmh. Là lui-même, quand je dors Mon cœur, à moi, m'exalte J'ai constamment l'Éternel devant ma face Je te remercie, Père ben. Tu es vraiment un homme tu soutiens ceux qui sont à toi, et tu leur montres aussi la voie. Tu as dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, que ton Saint-Nom soit béni. Bénis-nous encore ce soir parce que nous sommes venus en tant qu'un peuple qui vient pour adorer le seul Dieu, le véritable que tu es, mon sauveur. Pardonne-nous, Père Dieu, notre hommage, Père Saint-Dieu. Pardonne-nous, notre désinvolture aussi. Pardonne-nous. Ce que nous avons fait, peut-être sans le savoir, mon béni, mes Père, c'est ton peuple à toi. C'est la joie de ton cœur aussi de le voir aussi attaché à toi. Je te remercie. Pardonne-moi aussi. Bénis-nous, Père, quand je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. De Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est aussi merveilleux, comme le Seigneur il le fait part, effectivement, dans les scènes écritures. C'est aussi touchant aussi. Euh, c'est que les gens euh, venaient et lui parlaient effectivement, bon, bah, il le voyait dans sa façon de pouvoir faire les choses et, et comme il le voyait, comment il agissait effectivement aussi, comment euh, les choses étaient faites effectivement au travers de, de lui, comme cela nous est dit aussi dans, je crois que c'est dans, dans Luc ou dans Marc, c'est dans Luc 24 je pense que c'est cela, peut-être cela, euh, vérifier C'est dans Luc, euh, chapitre 24, je pense que c'est cela. Oui. Et voici, dans, et, et je crois que c'est à partir du verset 13, Luc, chapitre 24, verset 13, il dit « Et voici et ce même jour deux disciples allaient donc à un village nommé Emmaüs » éloignés de Jérusalem de soixante stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il? Et ils leur répondirent: Mais c'est lui ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et, et l'ont crucifié. Regardez les témoignages qui rendaient de lui en fait. Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc le regard qu'on a posé sur lui, c'est pour ça que ce jour-là aussi dans Matthieu chapitre 16, il posait la question de pouvoir savoir. Mais, mais, mais, mais, mais que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme alors, euh, effectivement, la réponse à te donnée, comme les uns disent que tu es celui-ci, hein, celui comme vous le savez, effectivement, ainsi donc. Donc, effectivement, que quand le Jean le voyait, il le voyait en tant qu'un prophète qui agissait. Et c'est vrai, c'est le ministère des prophètes, effectivement, qu'il a euh, manifesté parce qu'il euh, est donc le fils de l'homme. Il a même posé la question. Maintenant, il posait la question, et puis bon, c'était dit que tous ceux qui pouvaient le voir, comme ils ont aussi rendu témoignage, effectivement aussi, ils voyaient effectivement comme un puissant prophète, effectivement, en œuvre et si en parole, parce qu'ils ont vu que ce genre de choses, par exemple, être fait manifester par les prophètes, parce que, à plusieurs reprises, et plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères. Donc, ils ont vu, effectivement, comment Dieu a toujours eu à pouvoir agir, effectivement, par les prophètes. Et comme cela, donc... Alors, ils l'ont aussi classé parmi ceux-là aussi, en fait, en réalité. C'est pour ça qu'ils répondaient en disant que les indices que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, les prophètes, ainsi de suite, parce que ils ont vu en lui ce signe de prophète, en fait, en réalité aussi. Et aussi comme il faisait aussi des prodiges et des miracles aussi, comme cela aussi, était avec euh, les prophètes aussi. Mais il leur posa la question, bien qu'il ait répondu à cela, ils ont répondu comme si on s'était répondu, mais il insista en dire mais, mais vous, dites, vous donc que moi je suis. Nous euh, lisons si régulièrement cela aussi, et c'est vrai. Réponse de Dodo. Mais en fait, nous devons nous poser la question, savoir, mais pour quelles raisons il a vraiment insisté Pour savoir, c'est qui l'année né avec ses disciples Est-ce qu'il le voyait effectivement aussi dans la même catégorie que les prophètes Ou il y avait quelque chose de tout à fait aussi différent vous avez remarqué vous avez remarqué qu'en lisant cela, que ces propres disciples qui étaient là ne sont simplement qu'arrêtés à ce point-là. Les indices disent que tu es, ils disent qu'effectivement ainsi, et quand il a insisté en disant Mais et vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis Personne parmi eux, excepté Pierre. Et c'est Pierre qui prit la parole, c'est nécessaire que vous compreniez cela. Et prit la parole, il me dit Mais en fait, il a. Il est passé du niveau de prophète que tout le monde voyait. Vous comprenez cela À <rire> le placer à une autre dimension. Donc ses yeux se sont ouverts. Parce qu'avant il voyait comme tout le monde. Classant cet homme-là comme tout le monde. <rire> il dit, tu es le Christ. Ça, aucun prophète n'a porté ce titre, mon frère. qu'il est élevé au-dessus de cela. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est pour ça qu'il lui dit tu es vraiment heureux, hein, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang. Ce ne sont pas les habitudes, effectivement, comme tous les hommes, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux et t'a révélé cela. Tellement, c'est une grâce extraordinaire que Dieu a accordé à Pierre par rapport aux autres qui étaient là, parce qu'il a vu notre dimension. Une grâce. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, il dit Toi, Pierre, je te donnerai. C'était pas à Jean, c'était pas à quelqu'un d'autre. Non, non, c'est bien qu'il y a eu un pouvoir de répondre, mais Je te donnerai parce que c'est une grâce extraordinaire. On t'a élevé, toi, seulement pour que tu voyes. Tout soit, effectivement, comme ça, au même rythme que les autres. Effectivement, on va au train-train. Mais toi, il y a eu un frère quelque part. dit, mais quand même, s'il a insisté de poser la question, il doit y avoir quelque chose. Mon frère et ma soeur, c'est nécessaire. dit, sur cette révélation que tu viens de recevoir, pour que vous puissiez comprendre le poids, c'est important, ma soeur et mon frère, nous devons monter un niveau. Sur cette révélation que tu viens de recevoir là, toi, je te m'adresse à toi, Pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est que nous puissions comprendre l'importance de la révélation et la place que rêvait cette révélation. Effectivement, il dit, mais je bâtirai mon église. Et puis il dit, mais je te donnerai, toi, les clés du royaume des cieux. Quelle autorité hein? C'est que toi, tu liras sur la terre. <rire> C'est rallié dans les cieux. c'est que toi, Pierre, tu vas délier sur la terre, sera délier dans les cieux. Cette.. Vous cette grande autorité a été donnée à un homme. Vous me suivez Pas parce qu'il a fait des grands miracles, il a fait déplacer les montagnes. Non, non, non. Parce qu'il a reconnu. Vous me suivez? Oui. Cet homme qui était en face de lui, dont tout le monde regardait. C'est pour ça que, pour ne pas retenir, nous sommes 20 à 20h30, c'est pour ça que vous remarquerez que dans Jean chapitre 6 que nous avons lu, il parlait effectivement, et nous devons peut-être voir un peu plus bien pour que nous comprenions ce que. Nous entendons, regardez bien, c'est cela. Jean, au chapitre 6, ici, il nous est dit. Nous pouvons lire à partir de verset, euh, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. « Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Mais comment d'abord sommes-nous arrivés à ce qu'il fasse une telle déclaration Et comment aussi nous sommes arrivés à ce que nous entendons cela Parce que il y a aussi une déclaration que nous venons de lire ensemble, avec vous, dans Jean chapitre 6, dans le verset 44, il nous dit, parce qu'il y avait quelque chose d'avant, « Nul ne peut venir à moi » Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous devons nous poser la question de moi, savoir, ça veut dire quoi <rire> Être attiré, en fait. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans ce qu'il vient de déclarer dans cette parole Mon frère et ma sœur D'abord, je veux que vous puissiez comprendre ceci et savoir. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une chose, mais c'est la vérité. Si aujourd'hui, toi, tu es un frère, tu es une sœur, d'abord, tu dois savoir pourquoi tu es un frère. Pourquoi tu es une sœur Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, toi, tu sois un frère, que tu sois aussi une sœur que moi, ici, je peux t'appeler ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui fait cela En fait, pour quelle raison D'abord, c'est arrivé comment pour toi Bon, nous prenons les choses, s'il vous plaît, nous prenons les choses selon les saintes Écritures. La Bible nous dit tous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai, non puis dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était donc Dieu. Alors on nous dit ceci. Vous connaissez la suite Et puis on nous dit elle est donc venue chez les siens. N'est-ce pas elle est Et les siens ne l'ont point reçu. Vous connaissez bien toutes choses là-bas. Mais il dit mais, mais, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que toi ici, toi frère, que j'appelle frère, toi sœur, que j'appelle sœur, ce que tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur. Et c'est lui qui est à côté de toi. Lui aussi, s'il si est enfant de Dieu, c'est parce qu'il a reçu la parole de Dieu dans son cœur, effectivement, qu'il a cru. Et quelque chose s'est passé au-dedans de lui. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu cette parole, effectivement Il n'était pas avec toi. Tu étais seul de ton côté. Il a reçu la parole. Il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé de lui. Donc une expérience qu'il a expérimenté le chaud de ce monde. La vie de ce monde n'avait plus de sens pour lui. Ça, il a eu ça quand il était lui. Il a reçu la parole de Dieu. Il a eu cette expérience-là avec Dieu seul. Donc ces changements-là, c'était pas un changement d'un groupe. C'était un changement individuel. Il pouvait être là-bas à là là-bas. Seul dans un coin, dans un village il a été là-bas où il était et toi tu veux être aussi là-bas je sais pas moi aussi en Chine ou au Japon tu as eu la même chose effectivement la parole est venue, tu as expérimenté cela seul mais un jour c'est si Dieu a voulu que vous voyagiez en Belgique est-ce que vous comprenez frère et soeur ayant reçu Dieu à différents côtés, différents endroits il a pu me voyager en Belgique Alléluia Messieurs et quelque chose s'est passé. C'est que ces dieux-là, a eu à pouvoir utiliser un instrument de manière de pour que lui-même, ces dieux-là, vienne parler Amen. au travers d'un vase. Lui, toi qui étais à Katagokombe, tu es venu en Belgique quelque part, tu as entendu cette voix-là, tu as reconnu, là, la, là, la, là, la, là, là, ça ponctue de l'amène à moi. Amen. Toi qui viens du Japon, là, là, là, là, la, la, ça ponctue de la main à moi. Amen. Et puis, où ça se trouve cet endroit? Est-ce que vous suivez mon frère et ma soeur Où c'est de endroit là effectivement Et puis, paf, paf, paf, paf, on a trouvé un endroit. Tu es venu, et lui aussi est venu. Et quand vous vous êtes retrouvés, devant la parole, vous vous réjouissez tous les deux. Alléluia Mon frère et ma soeur, la chose était dedans. Tu dis, mais frère, toi aussi tu crois Il dit, oui, je crois, mais alors tu es mon frère pourquoi Comment tu crois comme moi C'est que nous avons reçu le même Seigneur. Nous avons le même Père. Alléluia. Amen. Mon frère, les temps filent. Mon frère et ma soeur, c'est pour ça que je vous dis quand même que nous voyons. Eh bien, mais, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais écoutez bien la suite qui suit, regardez très bien. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, 45. Ils seront tous enseignés de Dieu. Est-ce que vous suivez Ah, que Dieu nous aide. Si on peut comprendre ces choses, mon frère, il y aurait beaucoup de changements dans notre vie. Ici, il nous dit, il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés. Jamais, il est écrit, ils seront tous enseignés des prophètes. Non, c'est important que vous compreniez. Ah, c'est par les prophètes, par les apôtres, par ces six-là. Est-ce que vous comprenez Amen. Non, non, non. Même pas par les docteurs, même pas par les pasteurs, non. S'il vous plaît, comprenez bien ces choses et sont nécessaires. C'est pour que vous voyez de quelle semence vous êtes issus en fait. Il n'est jamais écrit qu'ils seront tous enseignés par des prophètes, par des apôtres, par des. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> oh, que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas un prophète qui t'attire. Ce n'est pas un apôtre. Non, non, non, non. On dit bien que c'est Dieu qui t'attire. Mais Dieu t'attire à quoi Il ne va jamais t'attirer à un homme. Non. non. Dieu t'attire à sa parole. Amen. Donc c'est lui qui est Dieu envoyé. C'est la parole même. Est-ce que vous suivez Ok. Alors maintenant, il nous dit, ils seront tous enseignés. Vous me suivez bien alors on continue, il dit, écoutez bien. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Vous me suivez, frère. Ça. Quiconque a entendu le Père. C'est pour qu'on on puisse pas entrer dans des discussions inutiles. Pour se battre pour les télades, les prophètes, ça ne sert à rien, frère. On rentre dans une discussion tout à fait inutile. Parce qu'on n'a pas bien compris. Parce qu'on suit un mouvement d'une manière assez charnelle. Parce que quand on n'a pas compris, c'est comme ça qu'on amène des problèmes entre les frères et les sœurs. Un homme ou une femme qui a expérimenté des choses, comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, et qui était au Japon, notre qui était à Katakom, qui a dit, il ne causera jamais de problèmes à l'autre frère. Par contre... Il fera tous ses efforts pour que la paix soit. Ah oui, ah oui. Il travaillera pour ce parce qu'effectivement, tous les deux ont le même sentiment dans le cœur. Ils ne seront jamais en guerre. Non. Parce que la chose qui, qui les unit, qui a fait qu'ils se dressent, que c'est est Lucie, vraiment mon frère, Celui-ci aussi ma soeur, effectivement, eh bien, effectivement, c'est la même chose qui est donc... C'est Dieu là. Qui a marché avec celui-là, de l'autre côté, effectivement. aussi, a ah montré qu'ils sont ensemble parce qu'il dit, mais nous sommes nés de lui. Nous avons la même, nous sommes issus de la même sémence. Parce que la Bible de Jacques, il nous a engendré. selon sa parole. Donc, <rire> c'est ce qu'on appellerait, pardonnez-moi cette expression, mais un dénominateur commun. Nous sommes tous les deux sortis de là. Ah oui. Ce que tu as expérimenté quand tu étais là-bas, Katakombe, et que moi, quand j'étais au Japon, ben on, on se retrouve, on a le même. Ça vaut, vous savez, la, la même joie. C'est-à-dire que celui-ci ne peut pas faire quelque chose qui fait que ça faiblisse l'autre. Non, non, non, non. Tous les deux, ils sont ça. En fait, ce feu, feu. Hein? Non, le feu attise le feu. Vous, vous, que Dieu ait pitié de moi, je dis, vous ne les verrez pas avec des, des âneries inutiles, des comme un, oh, tu connais. Frère, on n'a même pas le temps, on perdra. La chose, je parle, je dis, la chose est tellement qui est importante pour nous. Il y a, a, a quelque chose qui nous unit. Ce ne sont pas des anneries ou des histoires des, des, gens dans le monde, de ceci ou de cela. Jamais! Cette chose-là qui nous unit, parce que même si on ne peut pas dire que comme c'est la même chose qu'en toi, ça nous unit ensemble. Alors tu dis, mais mon précieux frère, ma précieuse gloire. Alors, vous sentez que cette personne-là, vous êtes qui à qui est en lui, qui est en toi. Et quand vous parlez de Dieu, vous parlez du même Dieu. Quand vous priez, vous invoquez Dieu, vous invoquez le même Dieu. Et quand vous chantez, c'est Dieu. Alléluia Vous chantez le même Dieu. Les mêmes sentiments d'amour. Donc, quand vous invoquez, vous l'invoquez avec amour. Vous le connaissez. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est cela. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Les temps avancent. Que Dieu nous aide. Il dit ils seront tous. Je termine par là parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et il dit écoutez, il dit mais. Ainsi quiconque a entendu le Père, et a reçu son enseignement, il va à qui <rire> Voilà le problème. <rire> Avant c'était les prophètes, non Maintenant, c'est les fils, non? Dieu, vraiment, la Bible est la vérité. Dieu, Dieu, il est bon, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par un. Parce que s'il y en avait plusieurs prophètes comme Sanaï, lesquels allons-nous suivre? Vers lesquels allons-nous aller? Donc vous comprenez, je veux dire, que c'est pour que vous compreniez finalement que <rire> Dieu est vraiment bon. Il n'a jamais voulu la confusion dans la tête des gens, effectivement, des enfants, mais qu'ils comprennent. Maintenant, il dit, c'est lui qui a entendu le Père, a reçu donc son enseignement. Alors mon frère Massa, c'est tellement clair. C'est-à-dire que toi et moi, <rire> l'enseignement que nous devons recevoir, il faut que ça soit Dieu lui-même. J'espère je, je, que vous ne comprenez pas dans un sens que vous voulez comprendre. Je veux que vous compreniez cela. Et c'est important dans le sens que Dieu veut que nous puissions comprendre. Quand j'ai dit que cet enseignement, c'est Dieu, que nous devons recevoir des dieux, ça veut dire que toi, frère, qui es un frère aujourd'hui, toi, sœur, qui est une soeur aujourd'hui je ne parle pas des titres que vous portez de frères et sœurs. je parle de l'expérience vous, vous connaissez cette expérience là que, que j'aime beaucoup vous savez hein, dans les actes chapitre 2 c'est cette expérience là qui a fait de frères et sœurs. pas les rassemblements non non non, non. l'expérience qui a fait deux frères et sœurs. Je n'ai pas vu que ces frères là qui était un, un élamite ou, ou qui venait d'Égypte, je pense, qui va critiquer... Alors, acte 2. Acte, acte, acte vous avez un tout petit pétan Je sais que demain, vous travaillez. Enfin, vous à l'école. Hein? Regardez Acte 2. On, on voit à peu près la liste de ceux qui étaient donc cités là pour que vous puissiez voir quand on appelle frère et sœur. Vous comprenez En fait, qu'on se trompe pas soi-même en se disant que oh, oh, oh, c'est mon frère. Mais derrière, le, le, les verbes qui sont rappelés, c'est lui que tu appelles frère. Témoigne qu'il n'est pas ton frère, il est vraiment un, un ennemi. Un fils de quelqu'un d'autre. Vous comprenez Donc, ici, on nous dit, voilà comment ils, sont, ils ont témoigné cet, cet amour fraternel. Ah, j'aime cela. Vous comprenez cela, non Il dit, acte chapitre 2, il nous dit ceci. Verset 5 d'abord, il nous dit Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Nous l'avons lu, je pense, mardi. Hein? Lundi, hein? nous l'avons lu un jour aussi. Hein? Peut-être quel bien ce jour-là. Ben. Bon, on l'a lu quand même. Que Dieu te bénisse. Au bruit qui eut lieu la multitude accourut, et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient un aux, les uns aux autres Mais voici ces gens qui parlaient, ne sont-ils pas tous Galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue Allez, voici maintenant les pays d'où ils venaient. Partent, et la mythe, c'est qui habite la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye la voisine des Sirènes. Et ceux qui sont devenus donc de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment oui Crétois et arabes Comment oui J'ai lu encore, bien là. C'est bien, crétois et arabes, c'est écrit, hein Commence à nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Alors, le frère arabe qui est là. Et vous comprenez? Et c'est ça? Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il voit son frère Med, donc des l'ennemi qui sont là-dedans. Ou bien son frère qui est de l'Égypte, par exemple. Vous comprenez? Donc il voit, c'est-à-dire que ce jour-là, quand il l'a vu, il ne l'a pas vu qu'il est maintenant arabe. Il est... Non, non, non, non, non, non. Ou bien sûr, il est juif. Non, non, non, non, non, non. On ne voit pas dans les saintes écritures effectivement ici. <rire> Seigneur, mon Dieu, pitié de nous. Ah là là là là là, là. frère, nous avons beaucoup à apprendre. Ne perdons pas notre temps, des des choses frère. Il faut qu'on change, mon frère. Il faut qu'on change, ma sœur. Tu n'iras jamais au ciel comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un changement. Ton caractère, ta façon de penser, de, de faire les choses, il faut que ça montre que tu as, tu as rencontré, c'est, ces Jésus. La Bible dit que, dit, mais, chacun dans son coin, a reçu, il même dit, mais, oh, homme, frère, que ferons-nous? Parce que le cœur était vivement touché. Et vous entendez encore le cœur de chacun. Donc, la même, la même réaction. Ils n'ont pas entendu, mais, écoutez, on va crier. Non, non, non, non. Les faits que chacun l'entendait, et puis, en plus, Dieu est bon. Il a parlé individuellement à chacun, dans sa langue maternelle. Amen. Donc chacun convaincu, effectivement, là à côté, il dit, mais, mais moi je suis asiatique, j'entends dans mon dans, dans, dans ma langue, effectivement, l'asiatique, vous comprenez Je suis arabe, dans, dans, dans, dans, dans l'arabe, vous comprenez Amen. Donc chacun, dans son contraire, bien, évidemment, touché dans son cœur. Mais ces jours-là, c'est extraordinaire. Et puis, ils voient l'arabe qui agit. Et puis, ils voient aussi les chinois qui agit. qui disent, oh, frère, que ferons-nous? Ah! Dans leur cœur, dans le cœur de chacun, individuellement. était été touché. Et quand chacun est rentré chez lui à la maison, oui, parce qu'il y avait quand même les membres de famille, donc tu peux y voir aider, mais ces jours-là, nous, il a réalisé quelque chose c'est un voile qui est tombé ah mais nous étions ensemble nous avons reçu la même parole donc si il a crié comme ça comme moi j'ai crié aussi on a été dans les lents de cœur, frère et sors comment veux-tu que en des cantiques ici là, les murs ne puissent pas trembler c'est pour ça que ces gens m'ont dit mais quand les lieux quand ils priaient les lieux tremblaient je sais pas comment vous pouvez vous penser ceci. Les lieux tremblaient. Et quand il se voyait, ils dit, oh, oh, oh moi j'ai cassé, j'ai cinq vaches et tout ça, ils me dit, mais mon frère n'a rien dit, tout d'autant dit, ah, il est le mien. Donc je lui donne. Lui aussi dit, ah, mon frère, là, pas dit mais, bah, frère et soeur, il n'y a pas de critique, hein, il n'y a pas de pensée négative. Hein, il est, il est. Non, il n'y en avait pas. Toujours les biens, on passe du bien à la personne. Nous avons les mêmes sentiments. Je veux du bien pour lui. Lui, vient du bien pour moi. Mais ça, frère, regardez-vous ce que vous êtes devenu. La flamme s'est éteint. C'est vrai que les formalismes reviennent à l'Assemblée. Formalisme, Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Frère et sœur, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Le monde est en train de passer. Il faut que toi, on voit que tu es cette lumière. On te voit la différence. Oui, mon frère et ma soeur. Tu dois être différent. Pas dans la bouche. Ah, je suis un frère, mais de quel frère Tu critiques tout le temps, tu parles du mal. Il y a toujours critique. À contre, mais je comprends pas, moi, c'est mon frère. Dans la même assemblée, tu ne veux pas supporter ton frère. Tu ne veux pas supporter ta soeur. Non, mais quelle mais quel, quel, spiritualité quel, quel, quel, en avez-vous C'est pas possible, frère. Ça, vous insultez Dieu. Ça, vous montez au monde marqué, mais on a fait que nous n'avons rien à voir avec Dieu. Frère, c'est de ceux qui n'ont même pas Dieu. Regardez ce qu'ils font, ils vous met des bazar dans les rêves, boum boum Et vous, vous qui êtes censés de pouvoir avoir des nouvelles, être des nouvelles créations. <rire> Préparez-vous effectivement qu'on doit voir que Jésus-Christ dit la vérité. Mais ta vie à toi, leur dit, ah, Jésus-Christ ne fait pas dire la vérité. Parce qu'il s'est dit chrétien, regardez comment il vit. Tu fais insulter les Seigneurs. C'est pas toi, sœur, oui, quand vous voyez elle raconter des anneries, des blagues. non, on croyait que c'était des chrétiens, des chrétiens. Parce que la Bible dit qu'ils ne se papa pas par des paroles déshonnêtes, des plaisanteries. non, Mais celle-là, mettez-lui un petit verre là, tu vas voir. Oh, dimanche, je vais à l'église. Dimanche, je vais à l'église. Et suis chrétien, je suis chrétien, Jésus-Christ c'est mon Dieu. Il dit, ah bon Non, c'est ça, c'est comme ça que Jésus-Christ change les gens. Vous savez, quand cela avait réellement reçu le Seigneur, frère, c'est pour vous aussi, parce que tout le temps, on doit. Non, non, non. Vous devez savoir que quand Dieu a fait quelque chose, ce que Dieu nous a dit, mais si le Seigneur t'a vraiment attiré, glorifie Dieu. Amen. Mais parce que. Regardez que Dieu m'aide parce qu'il est en fil vite. Regardez bien, frère. La foule est venue, effectivement, vers lui. Je vous être dans les lire un peu plus loin, la foule est venue vers lui, effectivement. Il dit, ah, oh, Rabbi, nous te cherchons. Il est regardé comme ça. Rabbi, nous te cherchons, nous te cherchons. Parce qu'il faut savoir est que quand Dieu t'attire, qu'est-ce que cela veut dire en fait Il t'attire vers quoi Vers qui il dit, mais c'est lui qui a. Qu'est-ce que tu as dit, mais qui a entendu le Père fait sur l'enseignement. il vient qui Il vient qui il vient, il vient vers qui Mais il vient vers moi. Il vient à moi. Et qui suis-je moi Pierre l'a dit. Vous vous souvenez Mais regardez là Je vais te lire pour que vous puissiez comprendre. Ce que vous avez dit qu'il est tenté de pouvoir nous raconter. Regardez bien, pour que vous puissiez comprendre. Jean chapitre 6, que nous avons lu. Oui, bon, juste rapidement, parce que le temps file aussi. Jean chapitre 6, verset 22. La foule, vous y êtes Suivez très bien, et écoutez bien. La foule qui était restée de l'autre côté, de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une euh, qu seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Vous pouvez le lire effectivement aussi, euh, là, si dans. Un, dans un, parce qu'ils prendre la barque, à bord de Vous pouvez lire à partir de verset 16, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Même à partir du chapitre 6, chapitre 1, verset 6. Vous l'aurez le temps à la maison. Mais je vous dis d'abord vite rapidement. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eût rendu grâce, vous vous souvenez chose impossible, hein les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de qui C'est beau, hein Écoutez, écoutez à la suite. Il dit, verset suivant, et verset 25, il dit, Et l'ayant trouvé, c'est merveilleux, au-delà de la mer, il lui dit, rapide à qui nous sommes heureux de pouvoir t'avoir trouvé. J'aime Jésus, un hein, frère. Il est merveilleux. Rabbi, nous sommes heureux de pouvoir te trouver. Il dit, mais, il dit, mais quand es-tu venu Ici, parce qu'il est cherché, il est suivi. Vous suivez Maintenant, écoutez la réponse du Rabbi. Jésus leur répondit. C'est vrai, nous avons un Dieu parfait. Il connaît vos cœurs. Il connaît vos pensées. Ne pensez, vous pouvez me mentir, moi, et c'est vrai, mais lui, frère, ne jouez pas avec ça. Vous perdez votre temps, c'est vrai. Moi, je peux vous regarder et dire, ah, c'est une bonne soeur, c'est un bon frère, et tout ça. Mais quand j'ai dit, notre Seigneur, te regarde, il dit, celui-là, j'ai déjà rejeté. Il ne vaut absolument rien. Vous connaissez David, non voilà, là, là, là, là, là, là. Jésus les répondit, en vérité, en vérité. Quand il dit ça, il dit, c'est -ce non, non, non, non, En vérité, en vérité, il dit, je vous l'ai dit. À la foule, hein. Il ne suppliait pas à la foule, hein. Suivez pas les gens, c'est pas comme si on oh, quand on voit la grande foule qui vient, on dit, il a vraiment un homme de Dieu. Mais lui, il savait ce que cela veut dire. Il dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain, et qui vous avez été? <rire> si on ne nous avait pas dit ça, quand même il dire, ah ces gens ils sont vraiment, ah ils cherchent les seigneurs. Ils ne cherchent pas pour la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas pour ce qu'il est. Non! Ils cherchent pour la nourriture. Pour le pain, C'est ça notre problème? Que Dieu te bénisse. C'est ça notre problème, frère. Pourquoi aimez-vous Jésus Pourquoi le suivez-vous Ah, que Dieu m'aide, que Dieu pardonne. Posez-vous la question, frère. Je vous ai montré effectivement qu'il ne suppliera pas quelqu'un pour remplir sa maison jamais. Alléluia. C'est nous qui devons bien comprendre que nous devons les supplier parce qu'il y a bien une raison pour laquelle je le supplie. Pourquoi tu les suis pourquoi tu les cherches <rire> C'est pour ça qu'il a dit que nul ne peut venir à moi. c'est celui qui m'envoie, si c'est si la père ne l'attire. Parce que si tu es attiré par Dieu, mon frère ma soeur, ta nature et ta façon de voir les choses et de faire, et même de louer ce Jésus, sera différent. Amen. Alléluia parce que tu ne vas pas les chercher pour un intérêt particulier. Pas pour une maison, pas pour un mari, pas pour la mari, pas pour ceci. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur. On ne va pas te supplier pour le chanter. Non, tu le chanteras. Même en boitant. Alléluia. Gloire à Jésus. Que nom soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, je voudrais te dire merci. Tu es vraiment le Dieu que nous désirons et que nous servirons jusqu'à la mort comme nous le chantons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu ne manqueras jamais de vrais adorateurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais je t'aime, mon bénémoine Seigneur. Tu as un caractère. Tu as une manière de pouvoir faire les choses. Je t'aime, mon roi. Combien, comment ne pas te suivre, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Comment ne pas chercher à pouvoir te ressembler, mon bénémoine, Père sans Dieu. Pour ses caractères précieux. On suit des hommes, on cherche des hommes tous faillibles, béné, puissant Dieu. Des gens qui manquent, qui n'ont rien passé en Dieu. Je te suis vraiment reconnaissant, mon roi. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Nous serons enseignés, mon Dieu, béné, tu es Gloire à toi, comme tu nous as conduits encore ce soir. Les de dit, Père Tibissant, La nuit même, quand j'ai droit, mon cœur m'exhorte parce que je consomme. Et Seigneur, notre Dieu, devant ma face. Je te loue, Père. Toi eu des âmes, Seigneur, qui t'ont connu. David, il te connaissait, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. David ne, ne s'intéresse pas. Il ne te pas à toutes ces choses comme la royauté. Tout cela, au Dieu des autres, on voulait. Mais David savait ce qu'il avait trouvé, Seigneur. La grâce qu'il avait trouvée à tes yeux, d'être à toi, que tu sois à lui, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon Sauveur. Se nous, nous sommes dans des futilités à se battre l'un contre l'autre, à chercher ses avantages et son intérêt. À ce se... gros oh, Jésus-Christ, mon roi, viens nous en aide, Père. À cause de ces choses, la flamme s'éteint. Les ailes s'éteignent, mon de de père Parce que nous avons changé tout. En des choses tellement inutiles, mon béné père Dieu. Ces choses tellement si importantes pour nous. C'est comme l'adoration, mon béné père Dieu. Nous t'avons laissé des côtés, mon roi. Nous te demandons grâce, mon béni, père Louange et honneur à toi. Tu es vraiment merveilleux, Père. Je t'en supplie, Père. Qu'est-ce que les hommes cherchent? Et on se pose la question, qu'est-ce que je cherche? Oh. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie encore aujourd'hui, Père Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de nous, Père. Bénis ton peuple, Père. Et accorde-nous encore cette grâce. Oh, De pouvoir simplement chercher ce qui te plaît qui disent donc les Saintes Écritures Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation Qu'est-ce que tu veux Non pas ce que je veux, non pas ce que je pense. Pardonne-moi, Père, Dieu. Non pas ce que je désire. Mais ce que toi, tu veux. Désire ce que tu veux, Père, Dieu. Merci. Pardonne-moi, pardonne-moi, Père, et je t'en supplie. Alors revenir au pas Et marquer le rythme Père Oh Jésus mon roi Il faut qu'on marche Selon le rythme mon sauveur béni Selon le tempo Que tu nous as donné Père Saint Dieu Peu importe Nous avons besoin de toi Je te demande cette grâce Oui Père Encore une fois et souviens-toi de nous Souviens-toi de ton peuple aujourd'hui Qu'il soit béni Merci mon sauveur. Louange j'ai gloire à toi. Honneur à toi. Merci pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Merci pour ce que tu es. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis nos enfants. Oh Dieu du ciel, nos petits-enfants aussi, Père. Nos jeunes soeurs, nos jeunes frères aussi. Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous. Aide-nous, Père. Je te remercie. Je demande cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ.